Yo tout le monde! Et l'eau tout ouais, le monde! <rire> des... Pour <rire> l'épisode 6 de FK Géant, c'est Poppy! <rire> N'hésitez pas Et à aller voilà. voir Donc aujourd'hui, les, les amis, euh, on va. On va voir vraiment tous les points de vue, surtout le mien! Ouais. Et donc, le mec qui piste, a fait la salle pose des bleu, Pose bleu, pose bleu, pose bleu! Là, je pose bleu! Bon, allez, le mec là, on sent pas les steaks! On, on va mettre il Faut qu'on enlève l'eau là! Parce que c'est grâce Ouais, vas-y, occupe-toi-en! Euh bah attends tu peux me faire un saut parce que j'ai pas de... Absolument. Euh j'ai fait un saut si tu veux. Ok, ah, ça pris sa paille résistance. Moi. J ah, jour 7. J'ai reposé. Ah c'est jour 7 déjà Non on mais est jour non. 6. C'est jour 7 le. Eh le... on, on peut aller faire sur la mission, euh, la mission. Ah ouais. Ouais mais là, là on y ouais, va. Mais là, là c'est sûr que tout le monde va y aller mec. Bon du coup on a posé le bloc. Là on est bien, enfin on est bien. Enfin, On a fait Hop. tout ce qu'on pouvait faire Alors attends Ok les mecs c'est bon Alors Il faut que vous veniez voir Bah Bichar sure. t'as pas remarqué un ce... truc Quoi Ah non ça me paraît bizarre De quoi Comment la canne à elle a pu rester de... debout alors que t'avais viré tout l'eau autour Ah oh. Du coup Mbapp, alors attendez, on s'est parti les tâches, moi Bichard on va miner, du coup on fait du, du gros stuff cette fois-ci Mbapp tu t'occupes de la salle des coffres, une fois que t'as terminé tu Ok bah une fois que t'as terminé tu t'occupes euh, de la muraille et euh, et, euh, dès as et dès que t'as fini, et euh, tu t'occupes partiellement des potions dès que la netherworld 3, c'est ok Ok Bon bah on retourne casse départ, minage Ok nice tout ça la faute à Bon allez go. Le... Moi, moi non, là c'est bon, là je suis déter. On est pour 6. On, on, on est pas gagner. si mal que ce point. Ouais. On gagne. Non, il faut juste qu'on se fasse du gros stuff. Là, là tout va compter sur, sur nous en fait, Bichard. Ça va, t'as pas mal aux épaules Vas-y go là, mec. Déter. Ah, mais j'ai oublié de prendre du steak. Vas-y depuis tout à l'heure là je faisais un retour. J'en ai, j'en ai. T'en as, va beaucoup Ouais, j'ai 29. T'es où Attends, mais je parie que. Est... Je suis juste devant la base. Ah, bah descends. t'es ah, attends, bas Est-ce que t'es allé par mon escalier secret Non. Et quoi Viens à l'escalier secret, mec, c'est là où il y a tous les minerais. je suis tout oh, wesh. Ah, je connais pas ton escalier secret, moi. Bah, viens et je, je fais un escalier exprès, mec. Bon, je sais pas où t'es, hein, je te vois pas. j'arrive, je te vois. Enfin, je retourne sur l'eau. Ah, je vire, c'est nice. bon, les mecs. La ok, saline. parfait. Bah, Vas-y, tu t'occupes de la muraille. Euh... Non, non, mec, occupe-toi occupe le... oh. occupe tu pas de la muraille du tout. Tu t'occupes de la paix. Ah non, mais quoi, puis on va te tuer là. Il y a beaucoup de gens de dehors. Putain, la paix, on s'en bat les couilles. Après. Non, mais la paix, on la fait. deux, non Non, mais ah, il faut oh euh, gap. Euh, non. Euh, Oui. Il faut que tu ailles. Euh, tu couper les arbres. Euh, va couper les arbres autour de la paix. Ils ont mis ah, ouais. K2 pour y aller et ils y vont doucement. Ah, parfait. Ça. Euh, vas-y, je veux bien ta bouffe. Et puis après, on va tout là-bas, on va tout farmer, mec. Me faire euh, non, 2, 3, 4. Enfin, je sais pas. oui, j'ai oublié de faire un truc. Ouais, ah, merci. Vas-y, go. Ah, Là, il va falloir faire ça. Comme ça, quand l'eau, quand le sable tombe, il reste un dos. Bien enlever le sable. Et on va peut... faire un aussi. Ouais euh, j'ai J'ai pris la, la, la looping de bat. Et Par si contre, vous prends redstone aussi pour la muraille. Quand vous revenez euh, que je vous On va faire la On muraille euh... pimp. Il euh, est bien caché du coup le bouton Euh. Tu me diras mais je pense que ouais ça va. Et tu peux pas faire en sorte que ce soit deux boutons C'est trop galère. Bah du coup, attends, Mbapp, Mbapp, avant, non, avant, de faire fait... la, avant de faire la muraille, déplace tous les coffres euh, dans la salle des coffres. Ouais. Et, et bah attends, il faut des juste des... que je, je... je fasse des 2-3 trucs sur le... Et oui, et déplace tes vies aussi. Les vies, c'est super, que ça passe toujours. C'est qu'on va poser un bloc au niveau de Gab. Je suis pas en fin de... Laissais, de la je vais laisser un demi-coeur. Un demi Qui ça Deux fois, un demi-coeur. Et il est parti vers sa base. Qui ça Gab. Ah. Ok, je suis vraiment content de ma, ma salle, on la voit presque, pas. De hein. nice. toute façon, je pense pas qu'ils vont péter la pyramide. Ouais, clairement pas. Est-ce que dans leur tête, ils vont se dire Par contre, ouais, nous... Dès nous tuent... Sauf qu'ils euh... si ont fait la même chose, ils vont essayer de voir si on l'a pas fait. Bah, justement. Mais là, ah, clairement... attendez Putain, dès il faut que... tu... Les gars, tuer les Enderman hein. Ouais. Par contre, dès que vous revenez... Euh... Bah, il y a un Enderman je vais le tuer à la looting, comme ça, je vais... Dès que vous venez, oh que vous les mecs enderman ça. il m'a loupé 3 enderperl. Ah, t'as pris ma looting Oui, j'ai pris de la looting pour dans les grottes, mais comme ça on peut avoir ma stnt et tout. Ok. Ah, ouais. Et je vais essayer de faire un peu de trucs Ah, c'est ce que je pensais. <rire> <rire> ok. Il faut que, il faut quel le truc bien, que je change de level combien, Michel Je 16. Ah, comme moi, enfin moi 15. Au ouais, moins 16. Alors, en même je suis parti après toi et moi je peux le mec on a mis en on a commencé à miner en même temps. Ah bon, non t'avais commencé avant Non j'avais pas commencé je faisais des allers-retours inutiles depuis tout à l'heure Putain comment on craft un répiteur Je m'en rappelle plus moi Et mets-toi bien level 40 genre C'est pourquoi Ouais ouais non mais là je te jure je vais faire un stuff mec Genre limite on mine tout l'épisode Comment on craft un répiteur Euh alors faut lui... quartz Non ah, c'est le comparateur ce que tu racontes. Ah euh c'est deux torches et du de la stone en bas, deux torches sur les côtés et de la stone en bas. Ah oui, ok. Et on reste au milieu. Voilà, nice. Ok. T'as fini la salle, du coup Ouais, j'ai fini la salle. Alors attends, M.A.P. Ton objectif là, c'est Tu t'as fini la salle, tu déplaces les coffres et ensuite tu vas casser les arbres de la paix. De clairement, la paix, ça, okay, que... okay, clairement, on s'en bat les couilles. De toute façon, il n'y a pas d'arbres de la paix. Si, il si, y a deux arbres, mais qui peuvent casser super facilement à notre paix. Mais eux ils sont morts quoi Ouais, par mais contre, comme on... par hasard sur les bases de gars vous me dites quand vous revenez comme ça je vous explique euh, le la... ...celle des coffres. Par contre il va falloir qu'il euh, fa... qu y ait tout le temps quelqu'un pour les corps, surveiller la paix. De quoi il Faudrait qu'il y ait toujours quelqu'un en haut pour surveiller la paix. Ouais, lui-même hein, s'il a paix détruit il et ils vont afficher avec le bouton. Ah, justement. On n'a pas besoin de savoir, on s'en fout. Bah non, justement la paix c'est l'une des choses les plus importantes à détruire. Ah, ah, euh, car tu sais ouais, que sauf tu... euh, sauf qu'on que... qu l'a absolument pas défendu donc. Euh... Bah, moi aussi, si on veut, on peut le faire. Si faire. Non, c'est pour se refaire tuer encore. Bah. Là, là, on doit, doit fermer no le stuff. Juste. Attends, non, là, ce qu'on doit faire, c'est fermer le stuff. Et une fois qu'on aura du bon stuff, là, on pourra sortir et faire des trucs. Mais il combien de temps voilà, à la fin de l'épisode Bah, là, il a commencé. But... Après, euh, il reste euh, 13 minutes. Bah, voilà. Là on a 13 minutes pour aller au niveau 40 et puis faire tous les trucs ensuite on sort dehors Bah oui, mon... limite préfère... préfère... tu sais préfères remonter, euh, prendre un stock de cobble et protéger vite fait Pour pas qu'ils puissent mettre de... Non parce que là tu risques de croiser les gens dehors, là. Faut pas là, on là, speed speed. De... Si on veut les protéger, on protège tous ensemble et on, et on prend du bon stuff euh, Par contre on a le droit de monter dans son AP Oui On a le droit de closer des blocs pour monter dans son AP Bah oui c'est son AP, c'est un peu comme ta base en fait mais non, mais Faut qu'on fasse qu des popos aussi les gens oui bah les popos je t'ai laissé le la, la... dès, dès que tu vois que c'est... Dès que tu vois que c'est... Que la nether wart est... Ouais, ok. En plus, tu fais des potions. Et après tu replantes. Enfin, fin, fin, faut toujours que tu gardes une nether wart à replanter. Quoi ça Toggle, down, fold. pour changer les le temps. Attends on est tous OP. Ah, okay. Non on give. Se... <rire> Allez go, on se give un P4, on fait genre Bon, ouais, depuis cette tragédie nether, euh, l'équipe va mal. C'est un peu ça. L'équipe est au quoi, moi. Mais je, mais je pense que toutes les équipes euh, vont mal. Hein. On est tous même euh, ça. Si, si. Ouais, ouais, ouais les, les bleus, un peu c'est vrai. Bleus. Il, y a juste les bleus, il y a juste les bleus qui sont à mort bien. Ouais, les Yoni uh, et tout là, ils sont trop, trop, trop, trop bien. Genre, sur limite, euh, au jour des assauts, laisser notre balle en, en péril et aller assauter une base euh, au-dessus celle-là. Genre, les rouges hein, limite moi ouais, ouais, j'aimerais trop que tout le monde se mette contre la team, mais sauf que tout le monde va la fuir la team. Et on dit c'est totalement con ce qu'il faut faire, c'est que tout le monde soit con. <rire> Même si c'est ouais. pas trop. Enfin, c'est un peu d'alliance pour le enfin, coup. je suis sur un filon de diamant, mec, le filon de diamant le plus grand monde. Je la mettre à 5 mégots, 15 diamants dans un, un filon. T'es niveau combien, euh, Bichard 23, et toi euh, 24. Ah, ouais, mais tu mets des diamants toi Nous on fait des, on fait des courses bah bon, en fait mine les trucs les plus rentables en termes d'XP Ah non, moi je mine tout Genre lapis, diamant, redstone Ouais qu'on ait faire des objectifs là oh, on est trop en retard en fait Ouais mais en fait les objectifs on les fera quand on aura... Mais des bouteilles d'XP aussi Ouais Regarde ah, d'ailleurs on va peut-être les utiliser Euh... Ouais clairement On va oh, en dans le truc Oh oh... Et vous avez vu euh, des trucs avec le... avec le slime là Enfin le slime chelou, le slime d'une maison euh, Le egg quoi la game. Quoi Ça fait quoi mmh. Faut qu'on laisse les coffres en haut. Parce qu'en fait euh, j'avais besoin, de sais, les deux coffres euh, qui y en haut là Ouais. On a le droit de les laisser vides ou pas pas euh, non mais oui. c'est en haut parce que sinon ils vont venir. Non, il faut pas, faut pas les laisser vides. Enfin, sinon c'est compté comme ça seul quoi Bah oui, mais en fait j'en avais besoin pour. Euh... Oh, j'en avais besoin pour cacher le bouton. En fait, le bouton il est en dessous, tu vois. Et y a juste ah un bon bah mets un sens. coffre vide, mais juste un coffre, mais un petit coffre alors, enfin un grand. Non mais pas de coffre, mais pas de coffre, mais autre chose. Ouais, bah bah oui, il faut qu'il y ait un truc transparent qui. est tu sais. Mais non. Je sais pas si tu comprends un truc. Ouais, euh... mais un coffre c'est pas grave, tu mets un coffre vide pas ça. Mais on a pas le droit, c'est pas ça. Mais c'est juste un coffre, ils vont bien se dire que c'est pas la salle des coffres. Bah pas si. Pas... si, si on... Non un coffre vide mec non. ils vont l'ouvrir, ils vont voir qu'il n'y a rien dedans. Pire, oh pire attends attends on pose la question. Parce mais qu -ce ouais que... c'est cramé, c'est pire. Mais obligé non, non, non, non non non c'est pas ça, est-ce que. ils vont savoir après. Non mais on dit est-ce que est-ce que tous les coffres doivent être dans la salle des coffres on peut laisser un coffre Un coffre vide. Si a un coffre vide en dehors de. Si a un coffre vide. C'est un code, build en dehors de la seule C'est. Bon, non. Non, non, non, mets... non, non, non, je sais ce que tu mets. Tu mets un escalier en... En... en... Tu mets deux escaliers. En sunstone. En... Non, pas en stone, stone en Bah en si, bois. pour essayer dans le thème. En bois. Ouais. Ah oui, mais en stone très Oui, oui, en stone stone. Tu sais pourquoi Tu sais, tu le mets en... en travers comme ça, parce qu'il y a un pixel qui est, qui est formé, ouais, ouais. mais il est transparent. Je vu, ah ça fais ça, fais ça. Je vais essayer de bidouiller ça. Tu sais, tu, quand tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, je vois ce que tu veux. j'ai ouais. perdu ça. Bon, bon, ça Bon, je vais ça. Allez, je suis bientôt level euh, up. T'es au 27, coupé. 27. Moi aussi. je pense qu'on sera... Ouais. Ah, d'accord, j'ai failli mourir. J'ai voulu faire un MB Euh Bichard Ouais. Notre course est terminée. Bonjour. On met sur un filon, mec, de 10 000 euh, de redstone. Je suis déjà presque niveau 29. Bon, oh, très bien. Mais wesh, ça va trop vite avec la redstone. Oh, c'est quoi ce filon, mec J'ai terminé la. D'accord. J'ai bientôt fini, quoi. Oh, je me mets juste le 30 hein. Ah, bah c'est ouais, moi aussi le 30 De toute façon, il oui, y, un... y a des bouteilles d'XP donc qu après pourra... on pourra se remettre le 30 derrière Faut qu'on en chante des putains d'épées Après niveau arc, on est un peu mal parce qu'on a aucun fil Au pire, on a des T2 quoi, faire des T4 des T3, je sais pas. Bon, là je suis niveau 29 enfin Et Par contre, là la team me... Vipera Lyonnée elle est vachement pété Ouais Vipère, pas Après, nouveau, Léo, va... je sais hein. pas si Après Léo, je l'ai défoncé. Ouais, Léo, il y avait pas de... Il n'est pas, ouais. bon, pas super bon, Léo. Ouais, par Et contre, le mec j'ai il... à l'endroit oh, où je suis, j'ai trop de redstone, du coup là je prends masse de Redstone, on va pouvoir se faire une, une... une limite toute la muraille en redstone, bro. J'ai 10 000 stacks de redstone, je suis jure, dans mon inventaire. Parce que le bloc de redstone, c'est vachement puissant. Ouais, non, mais je pense que niveau... Ouais je pense qu'on est bien là Bah non on a pas, euh, pas avancé hein, le muraille Oui mais le muraille t'inquiète pas hein. Là c'est bien parce qu'on s'est réparti les tâches un peu à tout le monde et du coup tout le monde va un peu ce qu'il a à faire Je vais rentrer à la base Moi il manque un pet pour être level 30 là Attends par contre là, là où je suis en fait il y a trop de redstone donc là vraiment faut que je change. Je prends tout. Ouais je suis obligé hein. Beau, je, suis level 30, je prends juste les quoi. Ouais. Je suis level 30 mais là je passe bientôt level 31. Ah, ah merde là, putain les zombies ils sont fous ici. Les assauts euh, par les sont autorisés Oui. De euh... mm -hmm. oh, toute façon on s'en bat les couilles on les fait pas. Toi, je te demande. Niveau 31. T'as fini ta salle euh, Bapt <rire> Presque, il faut que je trouve euh, comment bien camoufler le bouton Attends, quoi. regarde juste si les potions sont terminées ou pas Enfin les... les... Non, non, elles sont pas du tout terminées okay. Bon bah go Attends, faut que je, faut que je te retrouve là, enfin, là C'est dommage qu'on n'ait pas eu des... de quoi faire des... Des résistances Ah, ah par contre là, je suis sur un chemin où il y a eu de la cobble Donc peut être me barrer bientôt Ah, il y a par contre y a une spider ah prends prends prends, vachement... On en a genre trop besoin on a pas assez de rod Même pas d'arc en plus Non on a pas d'arc Toi tu joues vraiment full rod non Moi je joue full rod et full arc Alors je suis bon en deux à en fait. me l'épée ou, ou euh... il euh... a fait verres avec Vip et je l'enculais à l'arc <rire> Il prenait trop cher Il pétait un câble Il était la merde de spambo J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un pas loin de moi Double. Je vais rentrer là-bas, je suis niveau 32, j'essaie d'avoir mon niveau 33. Ah, ça va, mec, hein. je vais pouvoir faire les grosses enchantes en hein, plus avec les bottles d'XP. Ah, bah, ton épée, euh, Mbapt, euh, j'ai l'impression ouais. qu'il moyen que tu fasses vraiment un gros carnage avec. Bah, non, mais l'enfer. Hein. Ouais, mais l'enfer, mec, faire c'est pas énormément plus puissant que le diam, c'est. Sharp 4, mec, si le Sharp 4, Fire Aspect 2, ping, euh, tous les trucs dessus, tu sais. Par contre, je veux bien que tu regives les cordes de la base Mbats. Alors, c'est moins 8, moins 250. Ouais, c'est ça. Moins évite... 8. Ah, ouais, j'y suis pas du tout. Et ah, c'est quoi ça Voir quelqu'un. Moi, je vois Mbats là. Ah, Je vais faire crois que j'y suis bientôt en fait. Je vais de faire du gros stuff et après, je vais vite protéger la paix. Si je fais ça, c'est ah, en fait. euh, fait... si trop obvious. Bah si tu vas ouais. protéger la paix va faire aussi la mission Ah bah non faut que je ai avec toi Bah là je l'ai là pour l'instant des en fait Moins 8 moins 200 et quelques là. Voilà. followers veux... C'est obvious direct si je fais ça vrai, il voit ça en premier enfin, moi je vois ça en premier perso Je vais avoir une looting 3 en diamants mais je sais pas ah, je ne sais pas comment faire. Je vais pas trop chier sur la salle, mec. Le but, c'est surtout que eux, ils arrivent pas à rentrer, pas qu'ils galèrent à trouver la salle. De toute façon, à partir du moment où ils nous ont défoncé la gueule et qu'ils sont de notre base, on peut limite plus rien faire. Ou alors Je vais, je vais faire pas faire trop chier sur la faire. salle, franchement. Enfin. Ouais. ouais je sais ce que, que je vais faire. De tout tout tout tout tout. Tout. Ok, mec. Des... Je suis vraiment pété. Moi, oh, bah, je fais une shortness doux quoi euh, ouais, vas-y. J'ai pas de choses intéressantes. à ah, moins que t'as un arc J'ai 4 fils. Euh, Fais-moi un arc, je recasse si je peux avoir quelque chose. Attends, je peux le drop quand hein, même. Ok. Fais tous mes blocs de redstone là, mec. Oh, ouais, vas-y. Je vais aller les poser. Mec, j'ai 45 blocs. Quand vous êtes. Oh, Power 4 me voir j'ai mec. Pourquoi que le Quand vous êtes ready vous pouvez venir me voir pour que je monte la salle. Ouais. Euh Bichard t'as combien de blocs ah non, de redstone Euh attends j'en fais. Mec, j'ai. j'ai un stack et 10 <rire> Full péter le et truc Vas-y oh, attends, je viens de voir un bat. Attends. C'est bizarre que les netherworks poussent pas là. On voit bien qu'elle pousse en vrai. Ouais. là elle a pas, ah non elle a pas poussé en dessous. mais j'ai 42 bah, obvious mec je vois rien si là regarde c'est obvious ça direct ça attends là c'est obvious enfin attends je mets, si je mets des boutons comme si direct... tu mets 4 boutons comme ça le mec il capte pas bon après alors mais attends, mec, après, en dessous après, c'est obvious pas mal, direct oui, oui mais tu fais un trou je laisse le trou partout attends. ah non parce qu'ils vont capter non parce que là regarde Mec. Je te jure que des boutons comme ça le mec il capte pas la vie. Ouais mais on va le rajouter en dessous, je te jure. Bah cache, cache ça, cache, c'est ça, on verra pas, je peux pas. Protection 3, un breaking 3. Non mais on verra pas ça, t'inquiète. Bah attends si, regarde mec, tiens. mm tiens. Ouais. Ça, ça cache. Ouais j'avoue. Bah voilà, c'est bon, on l'a trouvé. Attends, ça passe plus le courant. C'est parce que j'ai oublié de remettre une redstone je crois. Ah, capte. Pause. Bon, du ah oui, coup, on se laisse là, les mecs, pour cet oui. épisode 6. Épisode 6 là Oui, oui, oui, oui. Du coup, on se rend. Épisode 7, c'est assaut des. Ah, est Et... il a à close, ok. Allez, voilà. okay. bon, Allez, bah, salut.